Donc voici une démonstration d'un match donc de Mick Jersey contre une IA qui possède les Blancs. Et cette IA est très faible, je tiens à le signaler. Donc, l'IA a joué. Parachutage d'une montagne en D2 et un sage en D1. Donc moi, je vais jouer E2 E3, D3, donc je rentre ça, E2 s'empile sur E3, et le tout va en D3. Et alors l'IA a répliqué euh, A5, B5. Alors, qu'est-ce que je vais euh, jouer euh, Eh bien, je vais, je vais avancer cette pile, là, comme ça. Alors, je rentre ça. Donc, euh, moi, j'ai dit... E4 son pile sur e5 et le tout va en c5. Alors euh, la réplique immédiate c'est des blancs c a3 a3 b3 Alors, qu'est-ce que je vais jouer Alors, Je vais jouer ça. Je vais attaquer les, les ciseaux. Donc le fou bat les ciseaux, donc je fais ça. Voilà, donc je rentre cette euh, position. Donc, j'étais en D3. En D3, je, vais, je déplace la pile en B3. Et je dépile en C3. Alors, la réplique. La réplique A2B2. de b2 donc c'est ici euh... bon bah je ne veux pas me faire prier je veux manger hein. donc euh, b3 b3 b2 b3 b2 alors on a un b1 Euh, donc, euh, qui pourrait me manger ici. Euh, je vais pas me laisser manger. Ce serait trop bête. Donc, euh, je vais faire B2, B3. B2, je rentre ça. B2, B3. La réplique c'est b1 b2 Bien. dans ce cas là je vais manger hein. donc je vais faire c3 c3 b3 b2 c3 euh, b3 b2 alors là j'ai comme réplique a4 a3 Bon ben là j'ai même pas peur et je vais je vais essayer de dégager mon roi en parachutant euh, le sage euh, en e2 donc le parachutage du sage en e2 voilà. alors j'ai comme réplique ah, c'est b3 donc, voilà. euh, là je ne vais pas m'embêter je vais juste d'épiler Donc b2 b3 voilà. euh, la réplique c'est ça euh, bon, bah moi j'applique je, je, je, ma stratégie de désenclavement. Maintenant la victoire est assurée. Donc euh, E1, E2, E4. E1, E2, E4. Alors la réplique. C'est ça. Et maintenant j'ai plus rien à craindre. Donc, euh, donc je vais faire euh, e4 c4 et je dépile en c3. e4 en c4 et je dépile en c3. voilà là j'ai le sage réplique ici et puis maintenant bah, la, la victoire est assurée puisque je vais faire c3 sans pile et va au but donc je vérifie quand même c3 sans pile dans sur b3 et va au but en a3 voilà donc c'était une partie euh, qui a rien de grandiose mais ça montrait euh, une partie des mécanismes, malheureusement, j'ai pas pu utiliser le repositionnement du roi ni, le... ni les échanges de prisonniers. Donc voilà, c'est une... une petite partie de démonstration.